Ah, Tes péquits, Ah, ah, ah. Mes textes, je les pense, sans jamais les oublier. Au ciel, livre mes cendres pour que je puisse. La terre ne règne en plus en maître et l'être humain a choisi faire la guerre contre soi-même Alors soit je préfère rester moi-même, qui à errer dans un sale état logé dans un squat Avec des gars qui tournent au crack sous mes pieds, un tas de cadavres, ils n'ont départ de la poussière L'état prémalé, mon temps et quand mes textes sur la table, je balance comme de la poudre aux yeux des gamins T'entends, c'est mon sang qui te parle, tout d'un goût est tout pâle Mes textes, je les pense, et sans jamais les oublier. Ah. Mes textes je les pense sans jamais les oublier Aussi ciel, lire mes pour que je puisse exister La terre ne règne en plus en maître et l'être humain moi choisis de, de faire de la guerre soi-même Alors soit je Faire rester mmh. moi-même Guitare, erré dans un sale état, loger dans un squat Avec des gars qui tournent au crack Sous mes pieds un tas de cadavres inondés départ de la poussière Les taper mal et mon totem et quand mes textes sur la table, je balance comme de la poudre aux yeux décalés T'entends, tant, c'est mon sang qui te parle, tout d'un coup t'es tout pâle Faut connaître le chauffage, car sinon je rentre en rage Pour ma famille, je tuerai avec mes temps Je n'oublierai jamais que pendant la nuit tourne le vent C'est vite dit, c'est vite fait, tu sais que tournera le vent En ma faveur, un une religion ne me parle de faire Vers c'est la foi, et la technique, c'est la voix Mes textes je les trempe, dans la shit j'ai abusé ah. Mes textes je les pense sans jamais les oublier Aussi lire mes méchant, pour que je puisse exister La terre ne règne en plus en maître et l'être humain a choisi de faire la guerre même. Alors soit je je préfère rester moi-même et erré dans un sale état loger dans un squat Avec des gars qui tournent au crack Sous mes pieds un tas de cadavres inondés par de la poussière L'état mal et mon totem Et quand mes textes sur la table Je balance comme de la poudre aux yeux des T'entends c'est mon son qui te parle Tout d'un coup t'es tout pâle Faut pas mettre le chauffage car sinon je rentre en rage Pour ma famille je tuerai avec les dents Je n'oublierai jamais que pendant la nuit tourne le vent c'est vite dit, c'est vite fait, Tu sais que tournera le vent En ma faveur, aucune religion ne me parle de ferveur, Vers l'inspice et la foi et la technique, c'est la voix